Bonjour à tous. Merci d'être là. Euh, Aujourd'hui, je vais essayer de vous montrer comment créer un bot intelligent pour l'enceinte d'Amazon Echo. Tout d'abord, je, je me présente rapidement. Je m'appelle Wadi. Je travaille pour le compte d'une boîte euh, parisienne. On, on fait tout ce qui est conseil, IT et agilité. N'hésitez pas de contacter le site officiel si, si vous voulez savoir plus. Euh, J'aime aussi faire de l'open source. Pour cela, j'essaie je, d'être utile. Je, je contribue dans un projet qui s'appelle Bootkit. Je contribue aussi dans Node.js, pas beaucoup, mais souvent. Vous savez, c'est quoi hein? C'est quoi ça Alexa Non. Non, c'est pas du tout Alexa. Cette machine-là, il s'appelle euh, Amazon Echo. Il y a en fait, il y a plusieurs types d'enceintes qui imbriquent. L'intelligence euh, faite par Amazon, l'intelligence, elle s'appelle Alexa, mais les enceintes, elles sont plusieurs. Il y a Amazon Echo, Amazon Dot, Amazon Show, etc. etc. Ce matériel-là, il, il est capable de répondre à presque toutes nos questions. Il travaille en mode, euh, je demande quelque chose, euh, il envoie ma requête quelque part euh, dans le cloud et après j'ai une réponse. En 30 minutes, je vais essayer de vous montrer comment créer une, notre propre application, une application propre à nous, parce que par défaut, ce matériel-là, il peut répondre à pas mal de questions, mais nous, on est des développeurs, pour des entreprises, on doit créer nos propres applications. Genre, vous êtes en mission pour une banque, la banque, il demande d'implémenter des scénarios propres à la banque. Du coup, rapidement, ça se passe comment Une fois l'utilisateur, il demande une information à l'enceinte, l'enceinte et l'envoie la voix quelque part dans le cloud. Pour le moment, je dis quelque part, mais je vais creuser, je vais entrer en détail par la suite. Ce logo-là, c'est Amazon Alexa. Le cloud Amazon Alexa, si vous demandez une information, genre c'est quoi la météo aujourd'hui à Luxembourg, euh, je veux commander un taxi, etc. Il etc., et différencie entre des questions standards et des questions qui nécessitent le fait de contacter un, un autre serveur personnalisé. Supposons qu'on développe une application qui nécessite le fait de, de faire des traitements métiers et passer par un serveur à part. À ce moment-là, une fois la voix, c'est bon, elle est chez Amazon au cloud. Amazon, il fait de l'intelligence artificielle, je vais vous montrer ça après. Il contacte le serveur et juste après, le serveur répond euh, au cloud pour que le cloud, euh, par la suite, il envoie l'audio le, à, à l'enceinte. Aujourd'hui, Alexa, elle supporte plusieurs langues. L'anglais, euh, etc., etc. Mais en 2018, ils ont annoncé le support de la langue française et dernièrement la langue portugaise et, et espagnole. Alors pour les développeurs, le premier site à savoir, c'est euh, c'est l'espace alexaamazon.com. Cet espace-là, c'est une sorte de back-office pour manipuler le matériel. Quel que soit le matériel que vous avez chez vous, il faut accéder à AlexaAmazon.com pour pouvoir le configurer. Comme tout à l'heure, j'ai changé le mot de passe du réseau parce que là, ça ne marche pas bien. Là, j'ai l'historique de toutes les commandes que j'ai demandées dernièrement. Je peux, par exemple, ici, lancer de la radio, etc., mais la partie la plus importante, c'est les skills. Les skills, c'est les applications personnalisées pour Alexa. Parce que je disais tout à l'heure que, par défaut, il peut répondre à pas mal de questions, mais des fois, nous, on, on, a, on, on a besoin d'implémenter nos propres scénarios. Et ces applications-là, elles s'appellent des skills. Bon, il n'arrive pas à charger la liste des skills, mais euh, ici, c'est une sorte de store des skills euh, euh, disponibles. On peut tout simplement cliquer sur un skills pour l'activer. Il y a moyen aussi de, de configurer votre adresse pour que, une fois que vous demandez à l'enceinte une information, il sache déjà où vous, vous êtes, où, etc. Il y a moyen de configurer d'autres types de matériel. Mais là, une fois une fois, je suis un utilisateur, je demande à Alexa une information. Alexa, il envoie au cloud d'Amazon et il envoie la voix. À ce moment-là, Amazon, ils font, ils font tout ce qui est traitement automatique du langage naturel, la NLP, ils font le texte, speech et la reconnaissance vocale pour que par la suite, ils envoient à votre serveur une transcription, un JSON, ils n'ont pas la voix. La voix, elle reste chez Amazon. Et pour commencer... Pour, pour, euh, ce qu'il faut savoir pour commencer à développer une application propre à vous, c'est que tout commence une fois on dit Alexa. Par exemple, là, là on est en parle... L'ancienne euh, intelligence, elle n'enregistre pas la voix. Mais une fois que je dis « Alexa », là, il s'allume, il commence à récupérer le sang. D'accord. Mais à un certain moment, une fois, soit il capte, soit il ne capte, capte pas. Mais s'il capte, il envoie le sang à, à Amazon pour faire tout ce qui est traitement automatique du langage naturel et le speech-to-text, etc. Il y a des gens qui disent euh, « Mais pourquoi euh ?» Peut-être l'enceinte, il nous écoute tout le temps et il envoie de la voix à l'FBA, à etc. Mais là, non, il y a des gens qui ont déjà fait des tests et vraiment, lorsqu'on clique sur « couper le micro », les micros physiquement, ils sont coupés et ils n'enregistrent pas. Mais peut-être vous avez un chat ou un chien qui s'appelle Alexa, du coup, il y a moyen de changer le nom ou un autre nom, genre « computer » ou « echo », mais pas plus. Le traitement automatique du langage naturel, comment ça se passe par la suite Là, je suis un utilisateur, je, je vais demander à cette enceinte-là de faire quelque chose pour moi. Je ne peux pas dire ce que je veux, mais je dois respecter en nomenclature. Je dis « Alexa pour » pour démarrer l'enceinte, puis je, je demande une action, je dis genre « ouvre, demande, à ah, fais ça, fais cela. » Ou bien je peux dire « Alexa, ouvre mon, mon application. » Genre si je veux commander un taxi, je dis « Alexa, ouvre Uber. » Et après, j'entre en interaction avec Uber pour demander, euh, je sais pas, l'historique, je demande euh, les trajets, etc. Je peux dire euh, directement « Alexa euh, demande à Uber de me réserver un taxi de, de A à B ». Du coup, « Alexa », c'est euh, un nom déclencheur. Comme je disais, on peut le changer en « Echo » ou, ou « Computer ».« Ouvre », c'est une action. Il y a toute une liste d'actions possibles, genre euh, « Demande »,« Ouvre », en anglais « Ask »,« Tell », etc. Info trafic, c'est l'application que je, je vous propose de faire par la suite. Une, une application qui nous permettra, par, par exemple, de récupérer l'état du trafic du métro, de l'air vert, du train parisien et tout ça. Par exemple, SAS, info trafic, c'est le nom de Masquise. Pour Uber, par exemple, Alexa ouvre Uber. Alexa ouvre Domino's Pizza, etc. etc. Là, c'est un autre exemple. Je peux dire, Alexa, c'est quoi l'état du trafic du métro 1 Là, on disait que Alexa, c'est le mot déclencheur. Euh, une genre, un exemple de phrase d'apprentissage, on va l'avoir par la suite, c'est quoi l'état du trafic Parce qu'on ne peut pas imaginer que l'utilisateur, il peut demander ce qu'il veut, oui, mais il faut que nous, des développeurs, on spécifie quelques phrases de test pour que la boîte noire de chez Amazon, ils sache faire tout ce qui est en traitement de leur intelligence artificielle, etc. Mais dans cet exemple, il y a encore deux paramètres en plus, ça s'appelle les paramètres. Je dis « Alexa, c'est quoi l'état du trafic du métro 1 ?» Là, euh, l'intelligence artificielle, la boîte Nord chez Amazon, il doit savoir que je cherche le métro, je ne cherche pas le train ou le tram, et je cherche la ligne 1 et pas la ligne 2. Du coup, il y, y a la notion aussi, aussi de, des paramètres, en anglais c'est les slots. Ça, c'est un autre exemple où je demande « Alexa, directement demande à » le nom de ma skills. Pour l'exemple, j'ai choisi « info trafic. vous pouvez choisir ce que vous voulez. L'état du trafic, c'est une phrase qu'on va configurer par la suite. En fait, nous, est, en tant que des développeurs, on fait euh, plusieurs phrases d'apprentissage. Et si on, on se trompe légèrement, Amazon, ils sont capables de dire, euh, oui, on sait que vous cherchez l'état du trafic. Et les deux paramètres, cette fois-ci, c'est le tram numéro 1 La détection des intentions et l'extraction des paramètres. Là, par exemple, je suis un utilisateur, je prends mon portable, j'ouvre mon application de banque. Là, c'est quoi mon intention utilisateur Est-ce que je veux commander un taxi Non. Je veux commander un pizza Non. Une fois que j'ai ouvert mon application de banque, du coup, soit je veux le relevé bancaire, soit je veux savoir les transactions, etc. Du coup, chaque utilisateur, une fois qu'il interagit avec l'application, il a une intention au préalable. Du coup, nous, on essaie en tant que développeur de matcher plusieurs phrases avec les... Une intention utilisateur. Genre, si je dis, Alexa, c'est quoi l'état du trafic Là, on sait que l'utilisateur, il cherche à savoir l'état du trafic. Si l'utilisateur, il dit euh, A, B, C, ça, ça signifie autre intention. Du coup, euh, les intentions, on donne à chaque intention un nom technique pour que une fois Amazon, il détecte c'est quoi l'intention, il nous balance un JSON qui dit, je suis sûr à soit entre 0 et 1, soit je suis sûr. Ah, c'est 100%, je suis sûr à 0,1, 0,2. Il nous retourne un nom qu'on va spécifier par la suite. Pour l'exemple, là, j'ai un nom qui s'appelle Get Traffic Info. Et après, je vais spécifier trois ou quatre phrases d'exemple, genre l'état du trafic du tram 1. Tram et A, ce sont des paramètres, l'état du trafic du métro. C'est quoi l'état du trafic du métro C'est quoi le statut du métro Quatre ou cinq phrases d'apprentissage. Et après, si on se trompe, on se trompe légèrement, euh, Amazon, ils sont capables de, de détecter vraiment que l'utilisateur est cherche. L'intention utilisateur, get trafic. On peut spécifier tant d'intentions inten, utilisateurs qu'on veut, il n'y a pas de limite. Et techniquement ça se présente comme ça il y a une sorte d'IHM on, on va accéder là tout de suite pour voir ça on, dit, euh, on tape les phrases comme ça état du trafic état du trafic et pour euh, tram 1, métro 1 etc on dit comme quoi ça ça serait un paramètre je vais vous montrer tout ça le deuxième site à retenir c'est l'espace développeur d'Amazon, il faut seulement créer un compte une fois on se connecte on tombe dans cet écran là, là. où euh, vous trouvez toutes euh, vos applications là j'ai plein d'applications j'étais en train de faire un test je supprime cette application là je crée une application qui s'appelle par exemple info trafic Alexa skill Je choisis un type par défaut parce qu'Alexa, elle est ouverte c'est pour les fabricants de matériel, etc. Genre euh, LG, Ford, ils font des trucs, des trucs énormes avec les voitures, les frigos connectés. Je choisis le type par défaut. C'est le custom. Là, je tombe ici. Là, je dois spécifier un nom à mon application, genre Domino's Pizza, Uber. Dans notre cas, ça serait, je dis, mon information trafic pour que je puisse par la suite dire Alexa, ouvre mon information trafic. Ou bien, ou bien Alexa demande à mon information trafic de faire tatati ou tatati. Là, je, je dis pour l'exemple, mon information trafic, j'enregistre. Dans les intentions, il y a deux types d'intentions. Il y a des intentions qui sont euh, gérées par défaut par Amazon, genre une fois je lance, euh, je lance une requête, je peux arrêter. Je dis stop. Ça, la, l Toutes les intentions gérées par Amazon, elles commencent par Amazon, point, quelque chose. Là, par exemple, c'est stop intent, help intent, cancel pour annuler et fallback. Euh, là, dans la dernière version, ils sont obligatoires. Avant, ce n'était pas obligatoire. Mais là, une fois que tu commences, tu peux dire, Alexa, stop. Mais ce qui nous concerne le plus, c'est une intention personnalisée à nous. Je dis par exemple, mon intention, ça serait Get Traffic Info. Là, j'ai créé une intention utilisateur qui s'appelle Get Traffic Info. Je commence à taper des phrases. Je dis par exemple, État. État du trafic du... Normalement, l'utilisateur, il va dire euh, du métro. Allez. Du métro 1. Mais métro et 1, ce sont des paramètres. Du coup, je dois, je dois mettre euh, métro entre deux accolades pour dire que c'est un paramètre qui s'appelle... Euh, je mettrai métro line. J'ajoute ce paramètre-là. Et là, je mets métro... MetroType. Là, je spécifie le nom de mon paramètre. Save. Et pour le MetroLine, je dois choisir un type. Pour le... Il y a plusieurs types gérés par défaut, genre est-ce que c'est un nom, c'est une ville, c'est un numéro de téléphone, etc. Mais dans notre cas, ce ne serait pas un numéro de téléphone ni, euh, ni une adresse. Du coup, je dois passer ici les custom tag là je vais ajouter un type je dis par exemple mon type il s'appelle métro type je le crée alors c'est quelles sont les valeurs possibles pour l'exemple on dit que les valeurs possibles c'est métro numéro 1 2 et la ligne 3 j'enregistre j'associe dans métro line je mets comme quoi. Pour l'exemple, je, je vais gérer direct ah, seulement le métro, pas d'erreur et tout ça. Je, je dis seulement c'est quoi l'état du trafic du métro. Et on laisse qu'un seul paramètre, c'est le métro type. Je supprime celui-là. Et je dis comme quoi le métro type il est de type métro type. Comme quoi les valeurs possibles sont soit 1, soit 2, soit 3, etc. Il nous reste 10 minutes. J'enregistre. Et là, je dois associer, je dois associer euh, à un certain moment... Qu ce qu'il dit Je dois spécifier l'URL de mon back-end. Pour l'exemple, pour partir rapidement, je, je pars sur une fonction lambda. Comme quoi, une fois que je, je demande à Alexa de demander à mon application l'état du trafic du métro 1, euh, Amazon, il va faire tout ce qui est NLP et tout ça. Il va rediriger ça à une fonction lambda. Et pour ça, je crée une fonction lambda qui s'appelle par exemple mon info trafic Alexa Skill. Je choisis un rôle basique. Suivant... Je dois choisir ici Alexa Skill Kit. Et je dois prendre l'ARN de mon, de mon skills. qui est quelque part ici. Je prends mon ARN. Je le mets ici. Je mets Add. Attends, j'ai fait un petit... En fait, pour, avant de créer une fonction lambda, il y a plusieurs templates. Là, je prends une template qui s'appelle « fact FactScales » pour partir rapidement. « Mon information trafic Alexa skill » Je donne un rôle basique, je crée la fonction lambda. Now connected to IFS Mac 083. Là, j'ai associé ma fonction lambda avec l'application que j'ai créée dans l'espace développeur. Et là, je dois faire l'inverse. Je copie l'ARN de ma fonction lambda et je dois l'attacher à, à la skills. Je le mets ici. J'ai une erreur quelque part. Je dois voir mon modèle. alors voilà. Je supprime tout ça, il y a une erreur quelque part. J'ajoute une intention utilisateur, get traffic info, métro metro type. Il y a un problème d'internet pour cela, il n'arrive pas à être... il n'enregistre pas les phrases. Mais bon, on va refaire. J'enregistre. Ah merde. Là, je dois, je dois builder mon modèle. À chaque fois, j'ajoute une phrase, je change les paramètres, etc. Je dois dire à Amazon qu'en quoi j'ai changé dans les données d'apprentissage. Il faut que il faut que vous mettiez à jour la boîte noire chez vous et là à ce moment-là ici je peux spécifier tant de phrases que je veux et je spécifie spécifier aussi les paramètres et à un certain moment puisque j'ai associé mon application ma skills avec ah, n'a pas pris ça en considération avec ma fonction lambda amazon il sera par la suite capable de rediriger ma requête à la fonction lambda du coup c'est à moi par la suite de, de dire que il y a un souci d'internet à moi par la suite, au moment du développement, de dire que je vais recevoir un JSON qui contient dans un paramètre MetroLine et puis je, je trouverai dans le slot type soit 1, soit 2, soit 3, les valeurs que j'ai spécifiées pour que par la suite, je peux attaquer par exemple une, une API à part. Il me reste combien 3 minutes Bon, je vais vous montrer un exemple que j'ai fait tout à l'heure. C'est la vraie application que j'ai publiée, qui s'appelle InfoTraffic. Là, et, elle est déjà disponible sur le store. Dans mes paramètres euh, d'intention, j'ai une intention qui s'appelle Git InfoTraffic. Là-dedans, j'ai l'état du trafic du tram, et puis j'ai quel tram je cherche, l'état du trafic du métro, l'état du trafic de l'erreur, etc., Métro, tram et RER, ce sont des valeurs. Du coup, c'est à moi de dire euh, les valeurs possibles. Là, j'ai le 7p, 3p, etc. Toutes les valeurs possibles. Dans le endpoint, j'associe une fonction lambda. Là, c'est ma fonction lambda. Je vais vous montrer la fonction. Elle est déjà là. Et un exemple de code, c'est du Node.js par exemple. Là, j'utilise un, une librairie qui s'appelle Alexa SDK pour euh, me faciliter la vie et pouvoir euh, rapidement catcher les événements envoyés par Amazon. Je dis par exemple, une fois Amazon, il me, il me dit, c'est une euh, requête de démarrage, c'est une lynch request. J'envoie ce message qui est le welcome welcome output, mon welcome output elle est là, c'est tout simplement une chaîne de caractère qui dit bienvenue dans l'application tatati tata". Ta, ta. je dis une fois Amazon, il détecte que c'est une intention de type aide ou de type euh, annulation ou de type stop, je fais euh, je réponds tout simplement avec des chaînes de caractère et là le plus important c'est c'est euh, mon, mon intention utilisateur Get info trafic une fois Amazon il, il m'envoie un JSON déjà il contient c'est quoi, quoi le nom de l'intention et la valeur etc je cache ces paramètres je fais un appel à un web service de la RATP la RATP c'est euh, l'entreprise qui gère le transport à Paris ce web service là il me retourne un JSON comme ça la version 1 il est comme ça il dit euh, pour la ligne A le trafic il est normal sur l'ensemble de la ligne etc et du coup, je, je, je fais un appel euh, reste comme ça, je formate la réponse et je réponds à Amazon avec euh, un JSON que j'ai formaté. Pour le test, je peux tout simplement tester à partir d'ici. J'active le test, je dis ouvre info trafic. Bonjour et bienvenue dans l'application Infotrafic. Voulez-vous connaître les perturbations en cours là. et à venir il en temps là. réel Il suffit de me demander l'état du trafic. En fait, une fois que j'ai dit ouvre, mon infor ouvre information trafic, là, Amazon, ils, ils savent que je veux, je veux parler avec une application qui s'appelle Infotrafic et mon intention à ce moment-là, c'est le démarrage. Je ne veux rien faire. Sinon, je peux, je peux dire par exemple état du trafic du métro métro 1 par exemple Trafic normal sur l'ensemble de la ligne Trafic normal sur l'ensemble de la ligne du coup Amazon ils ont détecté que l'intention c'est get Traffic info ils m'ont envoyé une requête qui contient je cherche bien le métro et non pas le train ou le tram et puis ils ont extrait les paramètres c'est la ligne 1 et pas la ligne 2 du coup moi dans ce bout de code là j'appelle l'API de la RATP pour savoir vraiment l'état du trafic en temps réel. Je peux dire... Je répète ça. Bonjour et bienvenue dans l'application InfoTrafic. Voulez-vous connaître les perturbations en cours et à venir en temps réel par exemple, trafic normal sur l'ensemble de la ligne. Mais le trafic, il est normal. Je prends un autre exemple. C'est bon, on a fini. Désolé, on a fini. Si vous avez des questions, n'hésitez pas ou venez me voir après. Merci.